Il y a longtemps, un cataclysme a décimé mon peuple. Je sais que les cocos ont connu un sort similaire. Ça me rappelle que je suis le dernier qui Je suis tout seul. Tu as beau être le dernier de ton espèce, tu n'es pas seul. On est là, nous, tête de linotte. Je dois avouer que je t'envie un peu. T'es libre d'aller où tu veux, quand tu veux. Bah vas-y Par découvrir le monde T'es bien, mais je dois d'abord retrouver ma forme normale. Alors grouille-toi de me rendre ma forme normale. Si ça veut dire ne plus t'avoir dans les pattes... <rire> <rire>